Je m'appelle Yves Rouech, je suis ingénieur biochimiste de formation. J'ai exercé toute mon activité professionnelle à l'international chez un éditeur de logiciels. Voilà, ça fait une dizaine d'années, j'ai commis dix euh, ouvrages sur la gastronomie, dont deux ouvrages de référence sur la gastronomie lyonnaise. Et puis, euh, je donne aussi des conférences, bien sûr, privées ou publiques, sur la gastronomie lyonnaise de préférence. Et puis, je suis chroniqueur sur France Bleu, Dromardèche, dans l'émission Les Toqués, le matin de 10h à 11h, pas toutes les semaines, mais enfin régulièrement. Voilà, donc on va cette année suivre ce cycle de conférences « La gastronomie à la carte », dont l'objectif est de raconter l'histoire de la cuisine, de la gastronomie et des arts de la table au travers de celle des tsars des paquebots transatlantiques et du repas gastronomique des Français, euh, nous reviendrons un peu sur la gastronomie lyonnaise aussi pour euh, améliorer un petit peu nos connaissances euh, en, en fin de, de, de cycle. Voilà, alors on va, en guise d'introduction commencer commencera par le repas gastronomique de Français, qui lui a été reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2010. C'est une formidable épopée euh, qui... Je sur trois siècles, qui a démarré avec les fastes de la cour de Versailles et puis qui s'est transmis dans le monde populaire grâce à l'invention des restaurants au e siècle pour devenir ce repas gastronomique qui était reconnu par l'UNESCO, ce repas que l'on pratique en famille le dimanche avec des amis pour célébrer des événements où on prête attention à la table, aux accords mai, vin, on verra tout l'impact qu'a ce repas gastronomique et ce qu'il représente aujourd'hui, c'est important de défendre et de préserver. Nous poursuivrons, nous partirons en voyage à la table des Tsars ensuite où nous découvrirons la formidable histoire de Pierre Cuba qui est un cuisinier de l'Aude qui a servi euh, trois Tsars pendant près de 40 ans, c'est-à-dire de 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale. On verra, ce sera l'occasion de découvrir pourquoi les élites russes, l'aristocratie a adopté la langue française, a adopté euh, les pratiques culturelles, littéraires euh, de notre beau pays et les ont adoptées dans leur pays. Alors, nous serons, ce sera aussi l'occasion de parler du chef lyonnais, Johannes Bucerf, qui lui a décidé un peu tardivement de rejoindre les cuisines du Tsar en 1912-13. Il est rentré à Lyon in extremis avant que le, le, le dernier des Tsars, Nicolas II, soit, soit, soit fusillé, on va le dire comme ça. Et ben, je ne vous en dis pas plus, je vous raconterai ça lors de notre conférence. Ensuite, on partira dans un beau voyage à la table des paquebots transatlantiques. C'est une épopée qui a duré de 1850 à 1950, qui a démarré avec une course au ruban bleu à la vitesse. On mettait 30 jours pour aller de L Havre à New York. Et donc, 70 ans après, on ne mettait plus que 5 jours, 5 à 6 jours. C'était une belle, une belle aventure et en termes de gastronomie, et donc on parlera de cette aventure bien sûr et de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, et, et en termes de gastronomie, bien on a démarré avec, en embarquant les animaux vivants, euh, les, les, les bœufs, les vaches, les cochons, que l'on devait abattre à même le paquebot pour pouvoir alimenter le restaurant. Et puis dans les années 20, c'est Auguste Escoffier qui a fait des restaurants sur ces paquebots de croisière, hein, de véritables restaurants, euh, les mêmes restaurants où vous pouvez trouver la même euh, qualité que dans les plus beaux palaces à Paris ou à Londres. Donc on, on vivra cette belle épopée et le Titanic, le France de 1912, l'Île-de-France, euh, le chef dœuvre de l'art déco, le Néo Normandie n'auront plus de secret pour vous. Ensuite, euh, nous allons faire un, une petite overview de l'histoire des grandes spécialités culinaires françaises. L'objectif, c'est de raconter l'histoire des grands plats qui sont représentatifs de notre pays. On pourra parler de la poule au pot, d'Henrica, de la tête de veau, dont se régalaient les, les républicains pour célébrer la décapitation de Louis XVI. Mais on parlera aussi de l'éclair, par exemple, qui a été inventé à Lyon en 1850. Ce, cette, ce, cette conférence veut aussi euh, traiter des appellations des, grands, des plats de la grande gastronomie française. Vous savez, le potage du baril, la sole pompadour, la pêche melba, autant de spécialités de la grande cuisine française qui ont tiré leur nom de grandes victoires militaires, de personnages des arts, de la littérature ou, ou de la musique, euh, ou, ou tout simplement des maîtresses du roi. Alors ensuite, on reviendra sur la gastronomie lyonnaise, euh, une conférence intitulée « Les trésors euh, retrouvés de la gastronomie lyonnaise ». C'est une conférence tirée de mon dernier ouvrage, où j'ai retrouvé 150, euh, on va dire une bonne centaine de recettes qui ont été euh, servies dans les grands banquets, dans les grands festins, à la cour euh, euh, du consulat, pas enfin, la cour du consulat, excusez-moi, la table du consulat de 1500 à 1950. Et donc, on a retrouvé ces recettes, on les a remis dans leur contexte historique. Je raconte l'histoire de leur auteur, l'histoire de ces recettes. Et puis, ce sera l'occasion de retrouver toutes ces recettes qui ont disparu de la gastronomie lyonnaise, mais qu'on a fait revisiter par un certain nombre de chefs. Enfin, nous terminerons par quelque chose qui me tient à cœur, qui, qui s'appelle la vallée de la gastronomie. C'est un nouveau projet euh, qui a été lancé par trois régions qui se sont associées. Ce n'est pas toujours euh, évident. La région Bourgogne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes-Auvergne et Provence, pour offrir une nouvelle destination touristique de Dijon, capitale des Lus de Bourgogne, à Avignon, capitale des Papes, au travers de tout ce terroir qui est, qui est la vallée du Rhône et de la vallée de, de la Saône, qui a nourri Lyon pendant des siècles c'est ce terroir qui a fourni les bons produits à la ville de Lyon. Et donc, cette euh, vallée de la gastronomie euh, a une belle histoire. Il y a même des fondations géologiques qui remontent à 60 millions d'années. Donc, vous voyez, on a de quoi parler, des ducs de Bourgogne, des ducs de Savoie, euh, des papes qui ont influencé euh, la gastronomie de cette vallée, euh, autant que nos amis italiens ou que nos amis espagnols qui nous ont amené de nombreux produits. Donc… Cette série et, et cette vallée de la gastronomie, je voudrais terminer là-dessus, c'est pour moi la seule planche de salut pour que survive la gastronomie lyonnaise maintenant que M. Paul n'est plus, donc vous pouvez comprendre pourquoi je tiens à cette, cette conférence sur la vallée de la gastronomie. Les cours auront lieu le mardi de 15h30 à 17h30, de novembre 2021 jusqu'à mai 2022, donc on a le temps d'en de, profiter. Comme d'habitude, ces conférences seront euh, traitées, remises dans leur contexte social, économique, historique, politique, parce que ce qui m'intéresse, aussi le contexte qui entoure la gastronomie. Ils, elles seront illustrées de nombreux visuels, d'estampes euh, ou, ou de petites vidéos. Alors, on va, je l'espère, se régaler et, et, et se cultiver en même temps. Alors, si cela vous tente de venir à ma table, eh dépêchez-vous de vous inscrire pour que soyons tous bien autour de la table et bien installés.